Badaboum. Yo, salut à tous, bienvenue à ou défi de Spartiate avec euh, Morphine. Qu'est-ce euh, que j'avais Qu que dit tout à l'heure? Hein, morphine, attends, c'est quoi le petit p'ti, le bike là que j'avais trouvé là? Euh, ah. crois... Morphine, attends, euh... Morphine Shape, musclé. <rire> <rire> ah, j'ai monté un peu ton son sur Discord pendant que j'y suis. Euh... J'ai vu un extrait de Thibaut, mec, qui joue à Counter Strike. Oh, mec, il a un de ses shoots. Ah ouais il pue. Horrible. Ah il pue mec il pue. <rire> ah en même temps. Ah c'est <rire> pas... <rire> chaud. Ah ça doit être drôle lui, il joue aux jeux vidéo, ça doit être drôle, il doit faire euh, le spectacle. Ah, il, a il a un setup à euros <rire> mais. Il met des chargeurs de batteuses avec euh, les derniers, par entier. <rire> Aucun spray il tire bah, bah, bah, bah. Ah ouais, c'est ça. Ah ça court On ouvre là ou quoi Ouais on va y aller hein. Oh vas-y attends euh. Tu en ouais si vas-y si si vas-y vas-y ah, mais moi j'ai pas beaucoup du coup ça va falloir toi t'ouvre du coup on va expliquer cache les règles du défi on va rappeler euh, les petits enjeux qu'il y a en ce moment du coup euh, comme vous savez tous bah j'ai repris les défis partiel ça commence à faire un moment je te laisse t'ouvrir un hein, vieux parce que moi euh, j'ai besoin hein. okay, okay. t'as pas pris la MP40 toi euh, non non j'allais prendre, je me suis dit à la merde c'est vrai il y a le défi si tu veux prendre le vas-y on a le courant euh... tiens je trouve celle-là si tu veux prends le double canon Vas-y, oh. hop, double canon Bah on ira chercher Master après du coup on a un peu baisé Tu la Gower quand même ou pas Non moi je l'ai jeté Ok, okay bah de toute façon ouais le gun plus pratique pour... Euh... Ok euh, du coup le petit enjeu C'est euh, euh, Comme vous avez vu aux dernières vidéos, les premières vidéos là les deux premières vidéos c'était 10 balles Après je me suis dit bon 5 balles à partager ça pue un peu Donc l'objectif euh, de ce que je pourrais vous donner, ça sera 50 balles Du coup ça fera 25 chacun, je pense que ça sera sympa euh, Mais là pour l'instant je peux pas vraiment me le permettre Donc euh, c'est 20 balles Il y a 20 balles à gagner pour le duo qui fera le plus de manches Donc on est sur Wardatoire, War, sur Viruct. Euh, on va faire un défi tout simplement euh, au double canon Donc on va avoir le droit à un masto Donc là on va faire des points, euh, on fait des points vite fait euh, Donc voilà, vous y allez, je suis pas trop... Euh, je suis pas trop casse-couille pour la manche à laquelle faut y aller. Surtout que ça va dépendre de comment vous allez gérer pour faire les points. Putain, j'ai. Ah, faut pas se faire doser d'entrée. Ah ouais, non, attends. Il <rire> hein. va trop vite, mec, c'est chaud. Ouais. Ah, attends, je vais faire gaffe en bas. Bah, donc si vous y allez à la 6, 7, 8, m'en fout Au pire, soyez-y avant la 10, quoi. Vous y êtes avant la 10, je pense que c'est large, quoi. Moi, bon, c'est bon, là, j'ai assez bon de masto. Hop, bientôt Morphine, il va avoir assez. Dès qu'on a tous les deux masto, on va dans la salle du défi Donc du coup on aura le droit à un seul masto Et après bah, si on serpille, on aura le droit à reprendre passe-passe Donc pour le défi masto passe-passe, double canon Ce qui est pas mal avec le, le pompe là, c'est que tu peux transporter euh, plusieurs zombies C'est plutôt pas mal mmh. bon, Du coup, Par je là attend... quand on va plus faire de dégâts euh, ça va être chaud Ah bah ouais, de toute façon là c'est pas prévu qu'on fasse un milliard Vas-y Masto, on est bien on, a, on aura le droit de sortir de la salle pour prendre des munes ou... Bah non les munes elles sont dans la pièce Ouais ouais c'est vrai Par contre ça risque d'être long et chiant euh, le tout début là, on sort... Le temps qu'ils se mettent qu'ils commencent à courir... Voilà, t'as assez Allez go Masto on va prendre ton Masto, il revient avec moi Bon du coup euh, donc euh, défi avec Morphine, on va en profiter pour faire une petite présentation de Morphine d'ailleurs Parce que même moi y a certains trucs que je sais pas euh... T'as quel âge Morphine 18 18 ans ok, je crois que tu m'avais déjà dit Et euh, c'est quoi ton vrai petit prénom si tu veux bien le dire William Oh William Prénom Germain C'est Germain hein, William ouais. okay. et William Ouais Et tu fais quoi dans la vie euh... Euh. Rien Que dalle Rien RSA ah. RSA, ouais euh, mais t'es pas RSA si tu peux pas C'est 25 non, ans Ouais non, je, sais, je sais ça en mode joueur je fais rien, des scouts okay. depuis un an quoi. Ok. Et t'as fait des études ou quoi L École Non. Non. Si ah, si quand même, j'ai arrêté. Euh, bah j'ai arrêté au lycée quoi. Première année de lycée. Ok et t'as jamais bossé dans un truc Euh j'ai fait du bénévolat au resto du cœur mais tu sais c'est payé en fait. J'ai ah, fait deux mois et puis j'ai ouais. travaillé au. Ouais ouais ouais. Et j'ai travaillé deux mois au marché avec moi oui. Ok Il va bah vite falloir passer j'ai Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe Et Des boulots de chien quoi Bah ça va resto du coeur C'est C'est pas tout le monde qui fait ça Moi j'ai déjà mangé au reste du coeur Ouais la même a pas de service mais c'était bien ça donne des petits poireaux. Ouais, y a de... oh putain. <rire> Donc du coup, bah pour ceux qui ont malheureusement pas le jeu, eh bah vous avez euh, toutes vos chances du coup d'essayer d'autres défis qui sont sur d'autres jeux. J'essaye à chaque fois de mettre euh, différents jeux, comme ça là j'en ai déjà fait deux sur Black Ops 1. 2 sur Black Ops 2 la c'est sur Wardatoire comme ça bah, si vous faites les défis, que vous réussissez bah avec euh, la prime vous pouvez vous payer un jeu un jeu de zombies je sais pas si t'as ma... entendu parler mec dans le chat ils ont parlé tout à l'heure dans ton chat sur discord, euh, tu sais t'as une version craquée de BO2 plutonium Put ouais, putonium, ouais. Il, y avait ah ouais. Red, il y a Redacted aussi faudrait que je fasse une vidéo sur ça là parce que Zewer il en a fait une mais bon déjà fait 10 minutes et puis il explique un peu euh... Je sais pas, c'est pas clair. Des fois, il se trompe et tout, ça fait chier. Ouais. Surtout, je crois, il est, je sais plus s'il si explique, si on peut coop ou quoi. Parce que bon, bah, on peut coop, mais j'avoue que c'est un peu chiant à, à faire. T'as pas passe, -passe Oh non. Ah bah vas-y, hein. moi je l'ai. Faut charbonner là. Et du coup t'habites <coughs> où toi Ouais, oh, Haute Normandie. Ah bah le défi que j'ai fait oh. hier avec euh, bah, Ecose il est en Basse Normandie. Ah ouais Caen, quand, euh... tout ça là. Ouais, ouais c'est ça. camp à côté de la Bretagne. Bah du coup c'est c'est en dessous de la Haute Normandie. <rire> Et que c'est la Basse Normandie. Ah vas-y je suis à l'os moi je vais les chercher. Ah ouais, c'est pas grave si vous allez les chercher en vrai. Sans branle ce qui compte c'est d'être dans le défi euh, pendant que pendant qu'il y a les manches quoi. Faut pas sortir pendant euh, pendant une manche. Il met du temps là à arriver, regarde ce bâtard là, c'est pas van là. Pas le temps nous, allez, allez, allez, allez, fast Ah cool. oh, vas-y il est pas mort, je rêve. Il va où comme ça Ah oh, il est sous ma gueule. Et du coup sinon t'as un projet in the life, genre tu veux t'as dans un truc ou quoi, une envie mmh, Bah avoir une petite ferme à la campagne tranquille, un auto autonome en bouffe euh... oh un oui. Genre agriculteur, un truc comme ça Ok. Faut pas envie de travailler quoi Oh Faut mais c'est un truc euh... de ouf le rampant il... marche jamais, il est solide être agriculteur. Et tu veux Mais ah du ouais. coup t'as. Ouais, en fait. des. des terres Ta famille a des terres Non pas du tout non. J'ai une famille de pauvres moi. Et mais ouais, du que coup tu sais que d'acheter un terrain c'est cher. Ouais je sais ouais. ouais c'est un bah, projet tu vois genre. Ça coûte combien tu t'es renseigné Bah tu peux avoir un truc pas mal pour 40 000 balles hein. C'est à dire pas Quotard. mal en hectare. Bah ouais euh, plusieurs hectares, t'as tu... un grand terrain. OK, quelle C'est bien faire Euh plus vers Bastard-Landu en fait, Ok. déjà en bastard vendu. Et du coup ça serait pour faire quel type de culture pour, pour quoi Comme un euh... euh, Fruits, légumes, euh, plein de trucs okay. Mais plutôt salade, plutôt pommes de terre, plutôt... Mmh, ah ouais, pommes de terre Pomme de terre Pommes de terre, pommes de terre. <rire> ouais, ça va être drôle. Oui, oui, oui, oui. oui. T'as bientôt pas se passe là. Toi, mec, le lycée t'as arrêté quand Enfin, t'as continué quoi euh, Moi à 16 ans. es ouais, déscolarisé scolarisé. il était pas dans... En fait, moi j'étais dans l'Essonne. Et... Alors, euh... moi j'habitais à Brecchigny. et J'étais au lycée là-bas, là, dans un lycée qui fait... Euh... Euh, le génie civil. C'est les bails pour faire architecte. Euh... Ouais. Enfin, C'est les maçons plus, plus, tu vois. Et j'étais là-dedans. Je sais pas, j'étais bon en maths, bon en physique, et ça me plaisait, les forces et compagnie, tu sais. Et euh, du coup, je voulais faire ça. Sauf que, bah... Euh... Par euh, ma mère, en fait, elle a été obligée de déménager à cette époque, et du coup, bah, l'école, j'ai déménagé, mais dans le même département. Et vu qu'il y avait qu'une seule école dans le département qui faisait ses spécialités, j'étais obligé de continuer dans le même lycée. Sauf que pour aller dans ce lycée-là, c'était vraiment de l'autre côté du 9 hein. Du coup, bah, je devais faire deux heures de RER, et bah, j'avais pas les moyens, ma mère avait pas les moyens à l'époque de me payer le passe navigo à 200 balles par mois ou pour faire euh... ah ouais. parce que du coup quand t'es à paris c'était es... c'est par zone et en gros tu peux pas prendre un pass Navigo qui fait que la zone 5 tu vois ah ouais. donc t'es obligé de prendre un 5 zone 1 à 5 et juste la zone 1 déjà je crois que c'est 100 balles et pour aller de la zone ah ouais. 1 à 5 c'est 230 balles donc 230 balles par mois pour aller à l'école à 16 ans ça a été cher c'était cher pour elle ah bah ouais. du coup elle pouvait pas et du coup bah pouvait pas non plus l'internat parce que pareil c'était 300 400 balles je crois l'internat et vu que j'avais pas de bourse à l'époque, il avait pas forcément d'aide ou quoi ah, c'était la merde. Du coup bah déscolarisé Parce que 16 ans, l'école n'est plus obligatoire, donc bah baiser. Donc ils sont. Des fois ils sont mignons l'état dire ouais l'école, l'école, l'école, faut continuer l'école, sauf que bah en fait on me demande on me demande quand t'as 12 ans quel métier tu veux faire au final euh, t'en as aucune putain d'idée tu sais ouais, puis même genre euh, on va t'orienter vers un truc euh, qui au final va pas te plaire tu vois et puis euh, bah quand t'as l'âge à peu près de, de, de voir un peu plus clair et de savoir un peu mieux ce que tu veux dans la vie et bah euh, t'es plus euh, obligatoire d'aller à l'école donc t'es bah, baisé si jamais t'as une couille Bon après y en a pas beaucoup hein, qui sont dans ma situation dans le sens où bah euh, c'est pas souvent que les gens déménagent ou qu'il n'y a pas leur spécialité euh, quelque part tu vois genre euh, enfin un motif qui fait électrotechnique ou euh, plomberie ou je sais pas des mécaniques ou quoi il y en a vraiment partout des trucs comme ça mais là, là j'étais baisé j'avais pris un truc vraiment à part c'est comme si j'avais fait un truc sur l'étude des mollusques déjà il doit y avoir une école en france tu vois toi, toi je suis sûr t'es diplômé des mollusques <rire> Ah, moi en vrai j'ai arrêté parce que franchement l'école ça me plaît pas du tout et, et j'ai eu pas mal de problèmes aussi, Ah Bon c'est jamais trop tard tu vois Pour reprendre les études hein. euh, Ouais ouais Ouais c'est vrai mère a passé son bac, à 37 hein. Ah ouais, pourquoi elle a passé Oh putain Pour un ah. taf Ouais pour un taf okay. C'est rare qu'il demande un taf, comme... enfin un taf demande un bac hein. Non ouais. Je euh, j'arrive pas te dire. Euh, on en et en fait je sais comment faire... te rappelles le truc là à l'ancienne qu'on disait pour quand il t'accroche les zombies Tu sais quand tu t'allonges ou quoi Ouais. Ouais on m'a expliqué comment faire. En gros quand il, il t'aspire, tu t'allonges et tu cours. En gros lui admettons il m'aspire ou quoi Attends. Ouais, ouais je sais plus. Ouais, en fait, c'est quand il te rentre dedans. Après, il te tape pas quand t'es allongé, c'est bizarre. C'est un pote, il m'a fait voir sur, euh, sur Nart. Du coup, il m'a fait voir, et il est quand même mort trois fois en me faisant voir, hein, donc c'était drôle. <rire> Regarde, ils te tape ils sont pas, biguies, eh. les zombies, mec, sur ce jeu. Ouais, A voilà. fond, à fond. <coughs> bon, du coup, pour nous, il y a qu'un essai. Hein. Ok, ok. On peut gagner, ou pas ça. aura pas d'utilité, On va plus se péter avec les grenades qu'autre chose. Après, ouais, on pourrait, hein. On plaisante pas avec les marines On joue clavier ou manette On joue clavier ou manette manette. Ouais, d'accord, mec, manette c'est mieux, hein. Bah, en fait, c'est plus tout, agréable. Ouais, c'est vrai que es plus... quand tu joues vraiment bien clavier-souris, euh, après tu casses des culs. Non, hein. oh mais tourner la caméra avec la souris, euh, mon gars, ça nique le poignet. Au moins avec ouais, un ça joystick, t'es bien. C'est merde. Pack, pack, pack. Je pack, je pack. Ah il mange chacun en plus je vais paquer. Ok On va me faire voir là tes talents de bûcheron là. Il allait t'enculer lui <rire> <rire> Et du coup tu t'es inscrit à une salle de boxe Euh non Non, non, non j'y pensais justement Ok Et t'as pas acheté un punching ball ou quoi euh, non. Bah, après, ça coûte euh, plus de 100 balles, tu vois. Je me dis autant prendre un abonnement. Euh... Non, non, mec, hein, regarde le bon coin, gros. Il y en a. Des, il y a des gens ils vendent des sacs de frappe. Hein. Ah ouais Bah, mec, un sac de frappe, mec, tu vas le payer 20 balles. Le bon coin. Après, c'est sûr, t'as acheté un neuf, mais t'en bats les couilles hein, sans sac de frappe. Hein. Ouais, ouais, de toute Tu ouais. prends un sac, tu mets des pommes de terre dedans, c'est réglé. Bon, tu vas te niquer un peu les mains. Hein. <rire> beaucoup. Euh, vaut de mieux à se défendre par les qui quoi Après faut, faut savoir euh, utiliser le sac, tu sais y il a des techniques Genre si tu t'inscris dans une salle, va falloir que tu... bah déjà tu vas prendre les mouvements de base je pense Et va falloir que si tu t'achètes un sac, franchement c'est un très bon truc hein, pour travailler En plus j'ai déjà les gants donc... Euh... Après le sac faut travailler... Euh... Faut travailler genre euh, l'explosivité Et euh, les déplacements Le sac c'est pour les déplacements, c'est rien genre de bourriner, mettre des coups dedans pour, comme un lot tu vois parce ce que ouais, tu okay. vois dans les films, euh, c'est moyen quoi tu, tra ah, tu travailles le cardio mais c'est tout quoi ça. Bah en faisant le sac euh... En fait je sais plus, plus c'est, même, même moi je sais pas bien le travailler le sac hein. ouais, J'ai des, des notions de comment le travailler Putain faut que chercher des balles ah, merde. Ce que je sais c'est que genre quand le... Admettons tu tapes le sac à gauche il va partir à gauche ouais. le sac et quand il revient genre faut que tu fasses un, un pas sur le côté tu vois pour l'esquiver tu vois En fait là tu travailles ton déplacement Après quand il revient vers toi tu lui as mis une esquive tu le cognes Il va repartir dans l'autre sens pareil tu remets un déplacement En fait faut travailler un peu tout Voilà oh la merde est De toute façon il doit sûrement y avoir des tutos hein. oui, oui oui oui oui bien sûr Mais j'avoue que pour le début les courses ça va être utile c'est pour toi si, si vraiment tu commences si t'as un sac, oh là là mais ils font quoi Ils font n'importe ah bah On va mourir parce qu'ils font n'importe quoi Ils boués, mec Ah, ils courent vers les grenades et tout J'aime bien quand ils te courent tous au moins, ils arrivent quoi Ouais du coup ce que je disais c'est que... Franchement, le bon coin vieux. Si t'as un arbre à côté de chez toi, tu sais, tu t'attaches un arbre. Faut que quand euh, ton sac il soit attaché, tu sais qu'il n'y ait pas trop de ballant Tu vois, quand tu tapes dedans, ouais. qu'il fasse pas trop, euh, fasse pas trop euh, gauche droite ou quoi. Et après, quand, quand tu commenceras, tu fais un cours ou quoi Tu demandes direct au prof qu'il te fasse voir comment bien travailler le sac. Ça va pas rentrer tout de suite. Hein. Et si c'est un bon prof, il va te dire de travailler l'explosivité ou soit. Soit tu travailles la force et tu fais du 100%, en gros, si tu tapes le plus fort possible et tu te déchaînes, c'est ba ba ba ba ba ba ba ba, fort fort fort fort fort fort. En gros, ça, travailler le 100%, ça va faire travailler le cardio et la force. Ou soit tu travailles l'explosivité et les déplacements en même temps. L'explosivité, ouais, ou c'est genre l'impact. On fais... hein peut pas faire les deux Si, après, tu peux l'allier, mais le truc, c'est que bah, quand tu fais du 100%, ouais, si. Ouais, ça dépend. Oh là, je vais. Ah, pas mourir, putain, heureusement, il s'est arrêté. Ah on va te laisser pas Ouais non je, je crois que tu vas te faire doser vu que t'es pas... Ah on va te laisser tourner c'est pas drôle Si si si t'es un grand joueur vas-y, à toi Oh y'a le moins instantané hein. tu peux les tuer quand même <rire> Eh les bonus ils sont rares j'ai l'impression On oh, peut utiliser le point pour euh... Bah oui Ah non j'hésitais ah, ouais, là bon, ça ouais, c'est triste. Ouais, tu vas expl... vers toi. Ouais, c'est pas grave. Ah, mais ils font n'importe quoi devant. Ah mec, je me suis bloqué contre passe-passe. Putain. <rire> c'est pas solide. <rire> mais mec, ils allaient vers toi et après ils sont revenus vers moi. genre. Ah ouais, ouais, ouais, ils font n'importe ah ça va être la merde C'est la fin je crois Ah non non non ouais, il y a moyen non, que ça vient de vine, on a une liste hein. Elle va pas me doser lui quand même Voilà J'ai Ah merci merci c'était dur Bon bah t'as le droit à passe-passe -pass, hein Putain mais t'as pas de points vieux Oh T'as même pas passé ah pas, merde, pas ai... ah ouais Non Ah ouais Comment ça c'est que t'as pas de points comme ça Là lui là, y'en a là là as, Je lui ai mis une balle, je te mets l'autre Bien joué, encore un. Bien joué. Ah putain. Non, encore lui. Allez, passe passe. Ah là, faut que tu bombardes des points. Si jamais tu en meurs. C'est là, ils vont venir vers toi. Bien joué. Bien joué. Tiens, lui il en a une. Bien joué. Allez, ah, l'agresse faut... pas. Ah c'est bon, mettons un peu à part là Ils vont... De toute façon ton oreille vient toi Ah non Bouge Pas oh, la mission <rire> Lourd Ah ce défi il est magnifique Ah j'aime trop les, les, les zombies de Veruk. Veruk, toi toi C'est sportif mec hein Ouais! Oh, il n'y a ça, c'est bien ça! Tiens, vas-y, fais du pistolet de plus! Ouais. Le couteau, ça fait pas plus de points! Il me semble, 50, je oh, crois! Ouais, 50. Si on les que sur Roldatoire, mec, c'est du suicide! <rire> Ah non Une chérie Non Une petite euh... Une darline T'es un mec Blonde hein Haha ta gueule Pourquoi une blonde Ah t'es plutôt blonde Ouais ouais Plutôt blonde rousse En léger Rousse Ah ouais Morphine il kiffe les rookies Ah ça m'étonne pas Ah y'en a elles sont jolies des Bah Bon mienne moi les jolies Ouais y'en a c'est des sacrés Des bateaux Trop chaud lui Ouais <rire> ah, c'était un boxeur. Oh là. Ils prennent encore leur tête hein! Bon, franchement, là, vieux, je sens que ça fouette. Ça chlingue vénère là. Ah, ça passe. Ah, l'autre il court dans les grenades. Ah, le bordel! Oh la la! Désolé, mon vieux. Heureusement qu'ils m'ont ignoré. Oh là là. il court dans dégué. les murs et tout! Ah, vas-y! NON Ah bah ouais Attention Morphine Pour oh, le clutch Alors là la réa vieux elle est impossible, défonce-les hein. Ta seule chance c'est de choper une une, une une bombe Franchement je sais même pas s'il si continue de te taper x2 Putain début de cycle, plus la merde Vas-y mon vieux, je crois en toi Tu pourras pas me réa mais finis la manche Tu les défonces Faut qu'on te voit jouer hein. Oh let's go Bien joué Bon. Bien joué T'as fait des points en plus euh... Alors là, paquet sans masto c'est du suicide <rire> On fait passe-passe -pass Ouais j'ai recruté passe-passe hein. Bien sûr okay. Direct Bien joué Là c'était pas mal Là c'était le meilleur truc que t'as à faire et de défoncer Enfin, je crois que j'ai ma sauce parce qu'ils vont me mettre double baigne fastement. Ça, je pensais pas, on aurait fait 16, tu vois. Je pensais on allait faire 13, 14. Ça va, il fait pas mal de dégâts le pompe. Ah, mais là, on va y rester, vieux. Ouais, heureusement qu'il n'y a pas de chien mec. Hein, T'imagines Des chiens en même temps que les zombies là avec le pompe. Viens, <rire> ouais. un petit pompe comme ça sur euh, derrière. Je sais plus dans quelle pièce. Derrière. Un TP, je crois. Un TP en haut là. Un double canon. Ça me parle pas vraiment. En haut, il y a une type 100, il y a les grenades. Après, sinon, en haut de l'autre côté, il euh, y a que la STG et l'autre. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais, l'autre, c'est une MP40. Ouais. Bien un double canon, mais pas un, un scié. Ouais, c'est plus long. Ah, je suis désolé, mon vieux, mais là, euh, faut, faut se battre ça, j'ai pas vraiment en train de... Ah, c'est dur. Ah, c'est grave. Ah, <rire> c'est grave, oui. dur. Oh putain. Je, Je crois qu'ils qu étaient... Ils sont en train de te bloquer Ah putain, j'ai tourné comme un putain de mongol. Non Oh là là. Ah, oh. Ah, sur la passe-là, celle -là, on est des génies. Je suis resté derrière... Ah ouais, non. Ah, ils m'ont explosé, mec. Ah, oh, mec, la même, la même. <rire> ah ouais, c'est... Putain. Trop dur mieux. <rire> ah, bien joué, tu en as fait plus de mes c'est pas mal. Je suis sûr, il y a des mecs qui me faire 30. 30 non <rire> Tu peux pousser à 20, peut-être si t'es vraiment sûr, mais faut pas mourir, quoi faut vraiment s'acharner dessus. Tu les défonces, défonces, défonces. Ah, du ah, coup, mais 20... si Tu les bonus en vrai. Genre, tu peux passer des manches easy après. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, 27 minutes de, de vidéo, 30 minutes de game. Ouais, c'est un défi raisonnable, je pense, à tryhard un petit peu. Bon, du coup, bah comme, euh, comme, euh, comme dit... 20 balles à ceux qui, qui, qui, qui font plus, donc 10 chacun. Ou en fonction de, de, de ce que vous me dites, j'envoie 20 à l'un et vous vous démerdez pour vous envoyer 10 chacun. Euh... Bah, du coup, c'est tout pour la vidéo. Il y a Evan ils ont qui veut jouer avec nous là. Salut Evan. Et du coup, bah, merci à Morphine d'avoir participé. Et euh... et puis, bah, du coup, on se à la semaine prochaine pour un défi de Spartiate. Un dernier mot, euh, Morphine euh, ah ou a ah ou, ah ou. <rire> bon, vas-y. A plus tard, tout le monde. Ah, oh, y'a Dragos aussi. Putain, ils sont chauds là. Ah, ça va envoyer du verruc.